Bonjour. Alors, vous vous posez peut-être cette question. Hier, j'ai eu une question qui, qui pourrait sembler bête, mais qui ne l'est pas du tout. C'est-à-dire, est-ce que le fait de porter ses lunettes va rendre un œil feignant Voilà. C'était la question d'un client qui, euh, en, mettant, en mettant ses lunettes, s'est rendu compte qu'il qu voyait mieux, que, mais que du coup son, son œil ne, ne forçait plus. Alors, la réponse est non. La réponse est non. Euh, le fait de mettre des lunettes ne va pas rendre un œil feignant. Euh, C'est juste que quand vous mettez vos lunettes, vous vous rendez compte que c'est plus net. Ben, J'espère pour vous. Sinon, il faut vraiment venir nous voir impérativement. Euh, donc, le fait qu'on euh, qu se rende compte que c'est plus net, c'est surtout qu'on a un moyen de comparaison avec et sans les lunettes. On avait certainement la sensation de voir correctement avant d'emporter, porter. Hein, je parle pour les faibles corrections. Et quand on met les lunettes, on se dit « waouh, c'est quand même mieux ». Et du coup, on est presque gêné à les enlever. Alors, faut pas s'inquiéter, ça ne va pas euh, rendre feignant euh, l'œil. Euh, c'est juste qu'on se rend vraiment compte que que ça apporte quelque chose. Donc, faut pas s'en priver. Faut pas s'en priver. Alors après, selon les corrections, si vous ne voulez pas les mettre pour balader, c'est pas grave. Mais euh, si ça vous apporte quelque chose, ça, ça, ça serait vraiment dommage. Et la réponse est vraiment non, ça ne rendra pas votre œil plus feignant. Voilà. Eh bien, écoutez, Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt chez Atolaist.